Alors on est au 41e jour de grève de, des éboueurs de la communauté de l'Osserrois. Nos revendications, c'est la création d'une prime métier qui existe déjà dans d'autres services et que les agents ne bénéficient pas. Notre deuxième revendication, c'est euh, l'embauche de huit vacataires qu'on a depuis des années, plus quatre contrats à temps plein. Troisième revendication, c'est d'avoir un aménagement d'horaire pour les fortes chaleurs, commencer une heure plus tôt de juin à septembre, par exemple. Et euh, la dernière revendication, c'est euh, de, de travailler les jours fériés au lieu de travailler les samedis pour rattraper les jours fériés. Donc euh, là, bah, on n'a aucun échange, rien d'acté, rien de concret. On a toujours cette date du 5 septembre que notre maire président nous a donnée. Euh, on, est, on, est, on, est, on est dépité d'en de, de, être là encore. Sans, sans dialogue, sans aucune avancée, quoi dire de plus euh... Voilà, On commence à être fatigué, physiquement, mentalement, on tient le coup, on sait qu'il ne faut pas qu'on lâche de toute façon, donc on tient le coup. Euh, la porte de sortie pour nous, euh, au jour d'aujourd'hui, on se dit que ce ne sera que le 29 septembre, donc c'est encore loin. On n'est que le 17 août, donc euh, ça nous laisse encore un mois et demi, encore 40 jours à tenir. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais on en est là, voilà. Aujourd'hui, on a montré qu'on était en colère, qu'il n'y ait pas d'échange. On a entrepris une démarche, on a mis des camions devant notre site pour, bah, pour que le site ne soit pas bloqué, puisqu'on ne l'a pas bloqué, hein. les agents peuvent travailler, peuvent entrer, peuvent sortir. Mais voilà, pour montrer qu'on qu commence à vraiment s'impatienter, qu'on veut concrètement un échange, un échange avec un exécutant, Quelqu'un qui est apte à se poser autour d'une table et à faire des choses concrètes, à signer, et à appeler, à délier ce mouvement qui n'a trop duré et qui ne pourrait pas durer encore du temps et malheureusement on en est là aujourd'hui. Quoi vous dire de plus Pas grand chose, hein pas grand chose. C'est un beau gâchis tout ça. C'est un beau gâchis, on est là. Moi personnellement je suis là depuis depuis 20 ans. Je suis arrivé ici, j'en avais 18. Voilà, j'ai passé plus de la moitié de ma vie dans, dans cette collectivité. Notre métier on l'aime, même s'il est dur. On l'aime. Les gens sont contents de nous. On a le soutien des riverains. Ils viennent nous, nous le dire régulièrement. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent, qui nous soutiennent, qui nous, qui nous encouragent, qui nous disent de ne pas lâcher. Mais bon voilà, on est, on est face à un mur. Monsieur le maire enclencher un bras de fer, et il veut nous faire, euh, nous faire céder euh, par la durée. En sachant que bah, 40 jours de, de, de salaire en moins, euh, pour des gens qui ont des familles, c'est compliqué. Il le sait, nous on le sait aussi. Mais on est toujours là, on espère tenir bon. On va faire tout ce qu'il faut pour. On a notre cagnotte euh, en ligne Litchi, Solidarité aux Éboueurs, qui est là aussi. On remercie d'ailleurs euh, tous ceux qui ont participé c'est grâce à eux aussi si on si on peut tenir encore on a aussi une, une pétition sur euh, change.org pardon une pétition justement euh, qui sert à essayer de faire bouger les choses Donc, il y a de plus en plus de signatures mais, mais rien ne bouge malheureusement voilà on est on est on est complètement dépité de, de, de ce mépris euh, qu'envers nous puisqu'on sait que c'est envers tous les services quoi, parce que le, le, le mal il n'est pas, pas qu'au qu service des poubelles il est, il est, le mal il est, je vais même aller plus haut le mal il est national malheureusement ça va mal partout voilà on, on veut trouver une, une, une porte de sortie rapide nous on sait que si on se pose autour d'une table et qu'on fait des choses concrètes qui a des signatures pour nous dire nous on reprend le travail on reprend le travail dans la foulée quoi. on a toujours été ouverts nos panneaux ils sont là-bas on est ouvert au dialogue mais il n'y a, a pas de dialogue donc voilà, on est, dans, on est dans une impasse. On est dans une impasse devant un mur, et puis, ben... Voilà. Je pourrais pas vous dire grand-chose de plus pour le moment, quoi.